Bonjour à tous, alors aujourd'hui je crois que je vais faire une vidéo toute seule de crème glacée parce que ben j'ai personne avec moi, j'ai ni Lubna ni Alia, je ne sais pas où elles sont passées Coucou, oh Coucou les filles, vous avez pas vu derrière cette grosse boîte Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Des glaces c'est ça Oui oh Mon atelier crème glacée eh ben moi, moi j'ai envie bien. de manger de la glace. Hein? Miam, miam, miam, miam, miam. Bon. Alors on va goûter. On, on va, va déjà ouvrir et préparer pour faire la, la glace. Oh Allez, sortez-moi tout ce qu'il y a dedans. Oh Attends. Je vous montre un petit peu de plus près comment à la fin le résultat doit être. Donc nous avons les pots de glace, donc alors où alors nous en étions, donc nous avons tout le nécessaire pour faire de la crème glacée, voilà, une la machine pour faire la crème glacée, les petits pots pour faire la glace, Les cuillères les filles sont là, c'est moi qui les ai. Okay. Tac, tac, tac. Et ensuite, donc là, c'est la poignée, le tambour et le couvercle. Je ne sais pas trop comment.. Ils mis. Un distributeur. le distributeur c'est celui-là distributeur les filles à crème glacée euh, je crois que c'est ça les Ça doit être ça. 2.50. Ça, je Ben moi l'autre, l'oubna nous si laisse couper. Ça alors non. peau de garniture. Non, ça c'est un petit peu pour la garniture. Ah euh, ben, ça serait ça, mais alors euh... tac tac, ouais non, je sais pas. Dire, ça va là Bah, oui. je, sais pas. je sais pas, je sais pas, je sais pas, il manque pas des choses ici. Il n'y avait rien d'autre dans la boîte Non, il n'y avait que ça. C'est bon, on a trouvé. Comment mettre l'installation de la machine de la crème à glace On l'a bien décorée et maintenant. Loubi va nous montrer ses petits talents pour faire de la crème glacée, sachant que dans le petit récipient, j'ai mis de la glace, tout simplement, qui va normalement se transformer dans le pot en crème glacée. Alors, vas-y, Loubi, tourne la manivelle. C'est dans ce sens Oui Attends. Ça fait... Voilà. J'essaie maintenant, là. Vas-y. Tu tournes, tu tournes. Voilà. Donc, comme on peut le voir, alors, on tient un petit problème, ça. Voilà. Ça commence à nous faire de la crème glacée. Oui, ai la crème. Voilà, elle arrive tout doucement. Mais comme on a un petit problème avec la machine parce qu'elle se déboîte... Quand on le prend, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi se déploie, ouais. Après, il se découle. Ça sortait sous alors. Ouais. Pourquoi il est revenu à cette parce puisqu'on le voit Il arrive bientôt. Euh... Ça va être bon, hein Après on va bien le décorer. On va décorer la crème glacée avec des petits décors de différentes couleurs et différentes formes. Alors voilà, notre crème glacée donc est terminée. Donc ça nous donne un petit aspect comme cela. Voilà, et ensuite nous allons aller la mettre. En dessous pour mettre, faire un petit sorbet de chocolat. Mmh, oui. J'aime bien, bien mon sorbet chocolat. On ouais. Bah Ben vas-y appuyons parce que ça doucement doucement parce que tu je sais, sais c'est du. Pas... Je peux le faire. Non, va doucement. Il n'a pas Ouh. Il n'a pas coti. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. pourquoi oui. Ça ne veut pas trop marcher. Mmh. C'est pas... C'est pas mmh. génial, génial, cette machine, hein Non, Hop, bon, Valoubi, tu te régales. Mmh. Avec ta petite glace. Mais attends un petit peu. Attends, ta soeur va faire sa ah. petite glace aussi. Elle mmh. a vanille, elle voulait faire... Un coup. Ah. Alors, attends. Bon nous voilà de retour donc on a quand même beaucoup de mal avec, avec la machine avec la machine à crème à C'est voilà. Le, le rouleau derrière n'a ben, pas l'air de vouloir fonctionner. Donc Aliane nous a fait aussi sa petite glace. Sa petite crème glacée. Alors elle par elle contre c'était à la vanille. On m'a demandé tout de suite. Ouais. Si vous voulez les là. vous allez passer ah. à la décoration. Hop. Attends, décor là J'aime mmh. bien les bruits. Et le pourquoi pas ta classe J'aime bien Il y a les bruits, regarde, j'en ai d'autres, des bruits, petites boule. Hop, de toute autre couleur. Oh, c'est joli. Ouais, ça va être chouette ça va être goûter. délicieux on va se régaler se avec notre crème glacée en plus avec cette chaleur c'est très agréable de pouvoir déguster une bonne petite crème glacée avec de belles décorations oui. ça, Alors ça c'est sûr. Ouais. Nana on voit bien qu'elles ont mmh. mangé euh, du chocolat. Hein. On aime bien. oui, oui t'as mangé du chocolat ou t'en as pas mangé? J'aime bien le chocolat, j'ai envie de demander le chocolat. Ouais. Bah, alors, ça, est sûr que Parce que alors sugar... là, là, tu peux pas mentir, hein, t'as du chocolat partout autour de la bouche. Alors, si tu oui, j'ai a demandé tout le chocolat. Tout le chocolat. Et là, on a mal au ventre. Et après tu as mal au ventre. Bon, C'est pas le but Ouais. Elle n'est pas plus l'utiliser Ah bon, non. Non. <rire> Et toi, Lia Non, oh, je suis attention de la glace. Lia, ta petite crème glace à la vanille. Wow. Les bruits sont là par contre moi, parce qu'ils ont Elle peur. Elle roule Ça roule, oui. ça roule là. Mettez oh. peut-être un petit peu de colorant dedans pour colorer la glace. Du colorant Oui. Ça a goût. Goût. Oh ça n'a pas de goût. T'as du bleu, mmh. t'as du rouge et t'as du jaune. Et aussi on va mettre ça. Oui, ça oui. Bah, toi sur le chocolat, je sais pas si ça va vraiment se boire. Je oh. te mets mmh. Ah oui, pas trop parce que ça colle en bien. Mais attention hein, Loubi, toi je suis pas sûr que ça va se voir. Ça se voit plus sur du blanc. Euh. Non. non. Comme celui-là de Alia. Sur le tien, hein, Loubi. J'ai un doux Stop, top ça ira Loubi. Moi je vais pas vu. À ah, euh, fais des pressions dessus. Pourquoi oh, j'avais pas la pluie? Oh, ah oh, mais ça, il vais me maintenant. Oh, ça va pas de goût il n'y a pas de colorant alimentaire, il pas de goût Il n'y a Il est là pour colorer un petit peu, donner un petit peu de couleur. C'est un beau ça? Hum mm hum. Monde de régal. Tu te oh. <rire> Qu Il faut casser les choses. Tu, sais. Sais, tu oui. sais Comment je peux faire Il y a plein de couleurs partout. Tu sais Aller les de cette table! Je dirais que. Oh, ça a enlevé toutes mes décorations. Le rouge, ouais, bah ben oui c'est pour ça, qu'il faut vraiment mettre pas beaucoup, hein. Non, mais ben, tu sais pas les tu remets, tu remets pas tout le temps. Un peu de couleur partout. Mais non, ça se voit pas, toi. Ça se voit pas sur le, ch le chocolat couleur marron. Euh, bon d'accord. Euh, Essaye, il voit pas. Hein, ouais. Essaye, mais. Chocolat, pas trop parce que moi, euh... Attends, je goûte. Alors, Délicieux. C'est délicieux. La troisième fois, stop. Contenter. Ça fait trop après. Et mélange, mélange, mon gars, mélange. Comment tu fais Tu que c'est mélange pas Comme ça Pas comme ça. Attends, je vais te mélanger. Oh, c'est cool C'est pas grave. Euh, c'est décoratif, c'est plus là. Alors les filles Vous avez rien à dire C'est tellement bon Ouais Bon Et Regardez comme elle est moi Elle est toute rouge Elle est même plus blanche toi. Elle a même plus une, un, petit, un petit côté blanc C'est un tomate Rouge comme une, tomate. Rose. Non, une tomate rose Rose. tomate <rire> C'est un goût de ça un du chocolat Et eh bien j'espère que la vidéo vous aura cho, plu cho, Chocolat ouais, la chanson cho, cho, cho, Chocolat mmh. Mmh. Chocolat Nous ben, on a fait une bonne dégustation La machine n'était pas vraiment mmh. Super Ça C'était mmh. un petit peu vraiment du Difficile mmh. Difficile de faire marcher le rouleau Parce que voilà, du mal pour l'écoulement. Bon. Après, au niveau de la déco et tout, c'était super sympa. Et la dégustation a l'air très très bonne. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos abonnez-vous à notre merci chaîne merci à tous et me régale <rire> ça se voit